Un séjour inoubliable vous attend pour petits et grands. Votre chef Christophe va vous préparer un repas délicieux dans un restaurant 5 étoiles. Nous vous offrons des plantes rares, pleines de vitamines et 100% bio. Le service est ultra rapide, nous vous proposons des menus enfants et des desserts pour tous les goûts. Venez goûter nos spécialités, glace au pépin de raisin, gâteau à la menthe, mille feuilles, miettes de pommes au jus de nectar. Et surtout, demandez la surprise du chef, un vrai régal, c'est une recette secrète. Nous vous accueillons de l'aube au crépuscule pour un festin inoubliable. Venez profiter de l'espace aquatique d'Insect sectotel. Venez faire des plongeons dans les bassins chauffés Les enfants vont s'amuser comme des fous dans les toboggans géants. Quand ça sera l'heure de partir, vos petits loulous ne voudront plus rentrer. Pendant ce temps, vous vous reposez sur les transats confortables et dans les jacuzzi. Prêts pour les loopings Oui notre salle disco avec le super DJ Donnie. Il va vous faire danser toute la nuit sur des musiques de folie. Pour vous rafraîchir, boissons à volonté pour tout le monde. Venez goûter nos délicieux nectars de nos abeilles et de nos papillons. À Insect Hotel, on prend aussi soin de vous. Venez vous faire masser tous ensemble grâce à Monsieur Milpat. c'est un spécialiste de la détente. Ses pattes sont douces et magiques, ils prendront soin de vous et de vos antennes. Vous serez bercé par la musique douce et relaxante des cigales et des criquets. Vous arrivez stressé, vous repartez calme, tranquille. Et voici notre superbe salle de sport. Vous allez transpirer sur le tapis de course et sur une vélo électrique de champion. Venez vous muscler en musique. Dans la salle de sport Un secte hôtel a sa propre infirmerie. Nos infirmières et nos médecins sont là 24 heures sur 24. Pas besoin de quitter l'hôtel nous avons tout ce qu'il vous faut pour vous soigner en un éclair. Insectes tout est impeccable. Grâce à notre équipe de bouilliers et de fourmis. Venez vous promener dans notre jardin unique au monde. Il est très parfumé. Venez butiner nos milliers de fleurs. Ils sont magnifiques et multicolores. Vos enfants vont adorer jouer à cache-cache. C'est -cache. l'endroit préféré des clients de l'hôtel. Merci pour votre écoute. Et à bientôt à Insect Hotel.